Good morning, allez, yid en lesus. Aujourd'hui, le vénéchement de Richard, une bonne fortune de Masal et Cloud de Strak, fortune de Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude, Michel, contactez 5 minutes éternelle, Nous étudions ma serre tani, peric bête, Michel, guimel. Véelouen, et la chaîne bête à râtali, car à tivaïa en enni, et saïna yale à rime maïna boezri, mima makim kérati, raha, chaîne, t'es fait la kia, tof. Rabbi Yehuda אומר, «Lo ayatzech lomar zichunot ve-shavrot». Il rav ki bares dever ki ebaretz». Achet hayad bar Hashem Nirmiya ou la divra be-tzarot, chot mehen. On étudie dans notre Mishnah le contenu de la Tfila particulière qui priait durant les, la, la dernière série de sept jeûnes, soit après que les, la pluie n'est toujours pas tombée. Il y avait un premier jeûne que C'était les de Khamim qui jeûnait après un jeune trois jeunes, d'accord. Trois jeunes, ensuite c'était le peuple, mais c'est un jeune light, cool. Ça devait un petit matin, il y avait toutes sortes de choses permises. Après, il y avait trois jeunes qui étaient plus complexes. Alors, après, on entamait, on était parti pour sept jeunes d'affilée, euh, lundi, jeudi, lundi, jeudi, où, où il y avait des filottes particulières. Et on avait évoqué dans la machine précédente qu'il y avait en réalité. 24 brachot au total, soit en fait, puisqu'on a 18 d'habitude, laisser tomber la, la, la mini c'est la 19 e on la comptabilise pas tout le temps. Et donc on a à 18 brachot, là on a fait 24, il fallait rajouter 6 tfilot, pri 6, 6 prières particulières. Ce qu'on va voir maintenant dans notre Mishnah, hein, c'est que pour rajouter ces prières, il y avait 7 textes. Il y a un petit problème, on va expliquer ensuite pourquoi. D'abord on commence à traduire donc, en fait, ça se passe comment c'est comme euh, au jour de jeûne, aujourd'hui à notre époque, où le Shalir Sibor, il va dire juste « amenez-nous après la bracha de Réé eh », et bien, dans le à l'époque où ils avaient l'usage, le rituel de faire les, tous ces jeunes-là, et eh bien, pour la bracha de Réé, alors il fallait déjà rajouter raj raj raj raj raj raj un, petit, un petit paragraphe, c'est ce qu'on va voir tout de suite, on, verrait, on faisait la bracha ensuite, « bon Chota Hashem » et « Goël Isra Go Israël » Et puis, et, et, ouais, on signait à Onelusal et Sarah. Et puis après, on, on va voir toutes, toutes, les, toutes les signatures en fait, des, voilà, des brachot, on va voir la Mishnah. Et puis après, on commençait à entamer six brachot nosafot en plus à ce endroit-là. Et puis après, on continue D'accord Maintenant, quels sont les sept textes en fait, à, à ajouter Alors le premier, d'abord, c'est Zichronot. C'est les mêmes psukim, exactement les mêmes, les mêmes psukim. Il y a dans la mina de, du Moussaf de Shedor Shana et les Ichronotes, là-bas on évoque le fait il se souvient de ses créatures. Après, dans la bracha, une fois qu'on a fini, on a, on a beaucoup bouclé la bracha de et qui a changé à cause du jeûne. Et bien, on va passer à la bracha de, on va commencer maintenant par faire une deuxième série de brachotes avec les shofarot. C'est aussi de, comme le, la partie dans le Moussaf de Shedor Shana, Atanégletta Banan où on raconte le, toutes les fois où Hashem s'est dévoilé grâce, grâce au chauffage en priant pour qu'il dévoile prochainement le chauffage le, le chauffard, et, et d'accord ensuite ça c'était la deuxième après il y a la troisième c'est El Hashem Ali alors là ça se trouve dans le Teilim Koufraf et ça veut dire quoi Alors de nouveau c'est un texte où on dit Hashem que au moment où j'étais en tsarar, en malheur, eh bien Karati va j'ai appelé et il m'a répondu. Donc nous aussi, on, on nous l'appelons aujourd'hui pour qu'il nous donne la pluie et on, on espère qu'il va nous répondre. Ensuite, il y a mais yaleharim me'ayniavoizri. Là, c'est connu qu'il lève, je lève mes yeux vers les montagnes. C'est Koufrafalef cette fois-ci. Et je lève les yeux vers le montagne, d'où va me venir l'aide d'Hachem. Après, il y a le Passouk le passouk de Mimamakim Kirti Kha d'accord Mimamakim Kirti Kha Hachem, c'est-à-dire que c'est le Kounli Aseretim chouba aussi, et c'est dans le Teilim Kouflamed. Donc, Mimamakim Kirti Kha Hachem, depuis les profondeurs, de là où je suis en difficulté, eh bien, je t'ai appelé à toi Hachem. Après, on continuait avec la dernière, c'était « Teferalani <messant> atof Defina Hachem Ishpor Sikho » Telle est la bracha du Ani, quand il va se, qui a tauf, c'est quand il va renfermer sur lui-même, parce qu'il est en misère. Voilà pour les 6 textes, ou 7 textes qu'on ajoute pour les 6 brachas supplémentaires. D'accord Il y a Rabbi Yoda Omer, Il n'y avait pas lieu de dire, il faut dire comme ça, il n'y avait pas lieu de dire zir et shofarot parce qu'il pense Rabbi Yoda que Zichonot et shofarot c'est spécifique à Rosh Hashanah, uniquement et nulle part ailleurs. Mais alors quoi Alors qu'est-ce qu'il fallait dire à la place Et là, Tarté, meurt Tarté, mais plutôt il fallait dire à leur place. Kiyye Baaret, lorsque c'est un texte aussi dans la bracha de euh, dans la Tfila de Shlub Amalek. Il a fait une très grande fila lorsqu'il a fini de le, le batamigdash, Il a pris Hachem pour, euh, pour que les portes elles soient toujours ouvertes pour notre bien, que le Notre filet soit, soit, soit, soit accepté par, par l'intermédiaire lorsqu'on va au batamigdash, Même les gouhim d'ailleurs. Et puis donc là de nouveau alors on va mentionner tout là-dessus là de Shlomo Amalech on va mentionner par exemple Deverki Evaretz un homme Deverki euh, Evaretz ça nous fait j'ai perdu ma ligne Eh Ralki Evaretz Deverki Evaretz Shlomo Amalech évidemment Shlomo Amalech lorsqu'il était Lorsqu'il a fini de construire le bataille il a fini une tfila où il a pris à Shab, que toutes les vêtements devront être reçues là-bas. Et puis il a pris que lorsqu'il y aura un raav qui est barret, des qui est barret. Rav qui est ça veut dire que lorsqu'il y aura la famine. Et des qui est barret, lorsqu'il y aura des épidémies. D'accord Et puis après, donc ça, il le dit en une seule bracha. ça le même paragraphe de Shomomamelech dans le Domanachim. Et puis après, il continue avec la dernière bracha, ce, enfin, avec la, avec, la, avec la deuxième bracha plutôt, ce sera. C'est cette fois-ci, c'est un extrait de, de la paracha, de l'Aftar de, de Irmiyahu là-bas, où il y a, du, du livre de Yirmiyahu, où là-bas il y a marqué que euh, qu Hachem il s'est dévoilé à Irmiyahu pour lui l'avertir des, des, des famines qu'elle a avoir, d'accord Et puis, après chacune des brachotes supplémentaires, et eh bien, Vermeer il conclura la brachas. Toute bracha que l'on fait, elle doit avoir nécessairement, euh, comme dans la Midah, il y a un petit texte, puis après ça se conclut avec une chatima, baruchatay Hashem, goel Israël, refaire refa, chol cholamech Israël, vous Et bien, ça c'est la chatima. Et là, de nouveau, je te dis, rajouter des textes, et chaque bracha que tu as rajouté, elle devrait être conclue avec une bracha particulière que nous verrons dans la prochaine Mishnah. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine d'atslacha kol tout